j'espère que vous avez apprécié ces assises 2022 et puis que vous avez réussi à nouer euh, des contacts euh, intéressants euh, formellement ou informellement d'ailleurs euh, avec, euh, avec les congressistes et avec les, les partenaires alors je voulais euh, d'ores et déjà vous préciser que vous allez recevoir euh, comme chaque année euh, le lien vers l'enquête de satisfaction des Assises, donc on vous invite évidemment très fortement à y répondre et puis à nous faire part de, de vos commentaires, de vos avis, d'autant que cette année on était sur un format un petit peu spécifique, donc on est d'autant plus à l'écoute de, de vos retours. Donc voilà. Ne... N'hésitez pas à répondre à cette enquête. J'ai commencé à déposer sur communauté l'ensemble des, des présentations que vous avez eues pendant ces deux jours. Je, je déposerai tout à l'heure les, les présentations de ce matin. C'est en attendant d'avoir euh, les vidéos euh, montées par, euh, par Alexandre de Créacote que je, je, enfin, je, je profite de cette occasion pour le remercier. Voilà. Je voulais remercier Pierre <rire> pour la couverture euh, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps euh, à essayer de retranscrire un petit peu toutes les interventions. Donc euh, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Je remercie les chairwomen et les chairman qui, euh, qui ont œuvré pendant cette... Euh, pendant ces assises, parce que je pense que c'est important d'avoir des gardiens du temps et des gens qui animent les présentations. Enfin, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment et je pense que c'est un plus. Je remercie bien évidemment toute l'équipe du CIR. Alors, je ne vais pas refaire le détail hein, de... <rire> je ne vais pas vous refaire le, le discours d'ouverture. Voilà, donc en particulier euh, Laurent et Bruno qui ont géré... Euh, les partenaires, je pense que je ne sais pas s'il y a des partenaires dans la salle, mais bon, j'ai l'impression que la, la configuration des assises cette année était, euh, était très très satisfaisante pour eux et pour vous. Enfin, je, je pense. Euh, deux petites actualités. Donc euh, je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, je crois, pour un appel à proposition au groupe de travail Matinfo 5. Il euh, y a une date limite de réponse qui était fixée au 13 juin. Donc si vous avez envie de, de, de participer à ces groupes de travail et que votre établissement y soit représenté, je vous invite à, à répondre à ce mail. Et on a prévu de faire un point donc, avec euh, l'association des DSI qui a fait passer le même message de son côté. Donc on a prévu de faire un point ensemble la semaine prochaine pour euh, pour examiner les, les candidatures. Bon, je ne vais pas revenir sur le module de formation des DSI qui a lieu à la fin du mois. Bertrand l'a déjà dit. Le module de prise de fonction, je ne sais pas si Bertrand l'a dit, le module de prise de fonction, il y a des dates qui ont été prévues. Donc, En principe, c'est du 3 au 5 octobre. Voilà. Donc, si euh, certains d'entre vous sont intéressés, euh, vous pouvez d'ores et déjà les noter dans votre agenda. Euh, bah, pour nous, l'actualité du CIR, c'est le conseil d'administration qui se tiendra euh, dans un petit mois maintenant et qui va, euh, dans lequel on va élire le nouveau bureau. Voilà. Donc, on ne manquera pas de vous tenir informé de, de l'issue de ce de ce conseil d'administration. On va bien évidemment commencer à réfléchir au lieu des prochaines assises. Donc ça, c'est toujours un sujet euh, un petit peu brûlant quand on arrive euh, à l'été et puis euh, en septembre, parce qu'on doit s'y prendre quand même très à l'avance pour, euh, pour organiser cet événement. Et puis euh, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine aux Assises 2023 dans un lieu qu'on vous communiquera, j'espère, rapidement. Voilà. Merci encore de, de votre présence. Et je crois que j'ai oublié de remercier les intervenants il me semble. Donc je remercie vraiment chaleureusement les, les intervenants, tous les intervenants, pour la qualité de leur, de leur présentation, pour leur présence et leur disponibilité. Merci beaucoup.